Ok, salut tout le monde. Nous sommes sur notre chaîne YouTube. Non. Alors, on va au McDo. Pour aller s'acheter, je sais pas quoi. Mmh, j'ai faim j'ai faim. En fait, je vais vous raconter une autre truc. J'ai vu une maman entendre gueuler dans En fait j'ai vu une maman d'une cinquantaine d'années à peu près qui, train, qui était en train de courir derrière sa fille voilà j'étais choqué la mère elle aurait pas dû courir derrière sa fille sa fille ouais sa fille elle a tout dit mais Dommage que j'ai pas filmé cette séquence. Mais, euh... Mais les, ces gens-là, euh, un peu par... un peu tout le monde, faut pas les écouter. Leur... Les mères. Je vais vous donner une astuce pour, astuce pour les mamans. Quand votre fille a envie d'être seule, donc faut la laisser seule, faut jamais la venir euh, l'embêter ou je sais pas quoi. Parce qu'après leur fille, vos filles, après elle va vous dire des gros mots. Après, euh... enfin, voilà, en fait, euh, j'aurais dû vous la filmer cette scène, mais hein, Enfin, peut-être un jour, on ne sait pas, je vous la filmerai cette scène. Bien sûr, avec la mère qui... Euh, voilà.